Alors, si je devrais décrire mon garage en un mot, je, je dirais familial. Alors, ce qui est spécial dans notre garage, c'est qu'on euh, travaille avec plus de 9 marques. Donc, euh, on a un travail euh, très varié. Ce qui rend aussi spécial dans, dans ce, cet apprentissage, c'est qu'on est totalement en autonomie. Mais bien sûr, si on a une question, comme j'ai dit avant, euh, mon supérieur, il est là pour, pour m'aider. Alors, un apprenti devrait travailler dans notre garage parce que nous avons un bon niveau de formation un bon encadrement pour les apprentis. Alors J'ai fait mon apprentissage ici parce que j'aime beaucoup l'automobile et parce que j'aime beaucoup aussi les marques japonaises et parce que mon frère était ici avant aussi. Alors nous avons eu un apprenti euh, qui a fait ses trois ans d'apprentissage en tant que magasinier chez nous. Euh, désormais, il travaille euh, en tant que magasinier euh, chez BMW. Alors oui, je pourrais rester chez Millefray parce qu'il y a une bonne ambiance et les collègues sont sympas.